Bonjour, bonjour, à tous. Euh, bienvenue dans ce webinaire organisé par la Fondation Nico, Nicolas Hulot, dans lequel nous allons débattre des questions des liens entre économie et écologie. Donc, ce, ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'un cycle de conférences autour du livre. Euh, voilà, on le voit bien, ah, on voit pas du tout. Quelle science pour le monde à venir C'est écrit à l'envers. Euh, donc, il a été écrit par le Conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot et euh, qui explore la question de la science. Donc, C'est un thème plus large que celui qu'on va voir aujourd'hui, mais il y a un chapitre à l'intérieur qui parle euh, de, de l'objet de notre débat, c'est-à-dire qui parle d'économie et d'écologie, et qui euh, explique notamment, qui dresse notamment un constat, euh, qui consiste à dire en gros qu'il y a un fort décalage entre euh, ce que nous, dit, euh, nous disent les sciences du climat, les sciences de la vie et de la terre, euh, et euh, ce qu'en euh, qu raconte l'économie et la façon dont l'économie prend ça en compte. Donc ça, c'est l'objet du débat qu'on va avoir aujourd'hui. Euh, et pour cela, j'appelle sur scène donc, euh, Alain Grandjean, Laurent Cialhomme et Olivier Baudin. Voilà, venez me rejoindre, que je ne sois plus toute seule. Bonjour. Bonjour. Olivier, monte sur scène. Olivier. Donc bah, olivier voilà nous rejoint donc, bonjour à tous les trois euh, vous êtes tous les trois donc économistes de formation et euh, et vous êtes impliqués auprès de la fondation depuis, depuis plusieurs années euh, je vais vous présenter plus spécifiquement à chaque fois que, que avant chacune de vos interventions on va commencer avec alain donc alain tu es président de la fondation nicolas hulot depuis 2019. Tu, tu as un peu deux casquettes dans ta, dans ta vie professionnelle. Hein. D'une part, tu as été entrepreneur tout au long de ta carrière, d'abord dans l'industrie et puis ensuite en, en tant que cofondateur de Carbon 4. Et puis, tu t'es également investi de longue date pour essayer de faire bouger les politiques publiques de façon à ce qu'elles prennent en compte davantage les questions écologiques. Et donc, tu as écrit de nombreux ouvrages, participé à de nombreuses commissions, écrit de nombreux rapports. Et aujourd'hui, tu es aussi membre du Haut Conseil pour le Climat. Donc, toi, tu vas nous parler plus spécifiquement euh, de la discipline économique, du champ académique, en fait. Dans quelle mesure les chercheurs, euh, les enseignants prennent-ils en compte les questions de, de pollution, les questions de ressources naturelles euh, Donc, c'est un peu… Tu vas essayer de faire le, le tour de la question là-dessus. Enfin, pas peut-être pas le tour, mais euh, en tout cas, nous donner quelques éléments. Euh, et donc, je te donne la parole pour une quinzaine de minutes. Euh, je, je réinterviendrai si jamais… Euh... Tu dépasses. Ah oui, bonjour à, à toutes et tous. Vous m'entendez bien bon. Oui, on t'entend bien. Enfin, moi, je t'entends bien. Alors, quand on parle d'économie ou d'économiste, on parle d'un univers très varié. C'est la première chose que, que je voudrais dire, c'est que d'une part, on met sous le vocable économiste des académiques qui publient dans des revues. Euh, et comme euh, toute publication scientifique, il y a plein de catégories de revues. J'y reviendrai tout à l'heure. On parle aussi euh, des des économistes qui sont au sein de l'administration ou des administrations. Olivier Bodin nous parlera peut-être des économistes qui sont à Bruxelles, à la Direction générale économie-finance. On a des économistes qui sont à Bercy, en France, qui a un pouvoir absolument important. On parle aussi des, des commentateurs, des, des, des experts qui sont parfois sollicités dans les... Dans les, dans les médias, pour intervenir dans des débats télévisés, donc, qui se présentent comme économistes, on ne sait pas bien ce que ça veut dire, en fait mais c'est vrai aussi de l'ensemble de la galaxie expert scientifique. Ça, c'est ma première remarque. C'est très dur de, de faire une typologie euh, vraiment exhaustive du sujet, parce que cette, euh, cette faune, si j'ose dire, est extrêmement variée. Au sein de, du monde académique, c'est pareil. Euh, l'économie, comme les autres disciplines, est très, mais très multiple. Donc, il y a des spécialistes de l'économie du travail, il y a des spécialistes de l'économie monétaire, il y a plein, plein de spécialités. Et donc, il n'est pas facile de se dire euh, là-dedans euh, quelle est la place de l'écologie, parce que effectivement, il y a des, des disciplines qui sont euh, aujourd'hui naissantes, euh, et des journaux sur l'économie euh, écologique, c'est un, un, un média, par exemple, qui, qui publie la revue scientifique. Alors, étant, une fois que j'ai dit ça, j'essaie de prendre du recul en me disant qu'est-ce qui a beaucoup d'influence dans les politiques euh, publiques. Euh, comme Marion l'a dit, c'est quelque chose que je suis depuis des années, donc j'essaie de comprendre... Qu'est-ce qui est très déterminant dans la, dans la vie, dans la vie publique Et j'ai bien sûr euh, un, un œil plus attentif sur la France, mais je comprends un petit peu ce qui, ce qui se passe au niveau européen. Et donc, ce que je peux dire, en gros, c'est que il euh, y a quand même euh, des idées mainstream, on va appeler ça des, des idées largement dominantes, euh, euh, qui, qui sont euh, notamment derrière, quand on va discuter avec eux, derrière un certain nombre de prises de décision au sein de l'administration. Il y a des liens assez complexes entre l'administration des finances, les budgets, le trésor et le politique. Je vais prendre juste un tout petit exemple pour me faire comprendre. Quand avec Pascal Canfin, j'ai fait un rapport pour le président de la République de l'époque, qui était sur la question du financement. Euh, des mesures à prendre pour tenir les accords de Paris au niveau national et international. L'économiste qui était euh, notre euh, pas euh, Laurence Boone, qui est devenu euh, l'économiste en chef de l'OCDE depuis, et qui était donc à l'Élysée, euh, nous a fait comprendre gentiment que euh, notre rapport, qui était un rapport d'économie et d'écologie, hein, à l'intercession des deux, euh, fallait quand même qu'on tienne compte euh, très sérieusement de la vie de euh, la Direction Générale du Trésor, si on voulait avoir une chance que ce rapport soit, soit publié. Et euh, donc, on a été amené à, à négocier pied à pied avec euh, ces, ces, ces gens-là. Donc, je les ai côtoyés, et donc je sais à peu près de, de, de, comment ils parlent. Je ne parle pas. Là aussi, le Trésor, euh, Bercy, c'est euh, des, des galaxies, c'est beaucoup de monde. Donc, euh, on ne peut pas simplifier, il y a des gens... Euh, différents les uns des autres, mais, mais ceux qui ont un tout petit peu plus de, de poids dans le système, c'est de ça que, dont je vais parler dans, dans les quelques minutes qui viennent. Alors, en gros, dans cette pensée euh, qu'on va appeler pour simplifier dominante, mon point de vue à moi est très simple, c'est que l'écologie n'existe pas. Euh, donc, euh, je vais être un peu tranché et je vais prendre juste trois exemples pour me faire comprendre. Euh, le premier exemple ne vient pas de moi, mais vient de Nicolas Stern, qui a publié avec un co-auteur dont je ne me rappelle plus le nom, une étude sur 77 000 euh, articles publiés depuis leur naissance par je crois les dix revues les plus les considérées les plus importantes dans le monde académique euh, donc en gros si on veut avoir un jour le prix Nobel il faut publier dans ces revues là euh, sur ces 77 000 articles euh, Stern a trouvé 57 articles qui parlaient du climat donc, ça veut dire vraiment, ce n'est pas un sujet. J'en ai rediscuté avec des économistes euh, académiques, dont je ne fais pas partie, ils m'ont dit, oui, effectivement, l'écologie, c'est un truc sectoriel, ce n'est pas considéré comme très important. Évidemment, ça me fait un peu sourire, parce que euh, l'économie qui ne tient pas compte du climat, je ne sais pas très bien euh, à, à quoi ça rime, mais je vais, on en rediscutera tout à l'heure. Donc, ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est, donc, j'ai fait des études à, à Polytechnique à l'INSAE, donc j'ai eu des cours d'économie, et je vois aussi assez bien Comment sont fabriqués les manuels d'enseignement Et En dehors de ceux qui sont sectorisés, hein, donc euh, il peut y avoir une option euh, économie de l'environnement. Moi, j'ai un doctorat d'économie de l'environnement, mais en dehors de ces spécialités, les manuels généraux, que ce soit la microéconomie ou la macroéconomie, ne consacrent aucun temps, ou très peu, c'est très marginal, euh, aux questions euh, d'écologie. Je prends un autre exemple qui, a peu, qui peut vous paraître un peu polémique, mais c'est un peu le même, le même ordre d'idées. De, de, Thomas Piketty, qui est un économiste bien connu, très brillant, qui publie des, des livres énormes là, sur le capitalisme, sur les 1000 pages de chacun de ses de ouvrages, je pense que le nombre de pages qu'il consacre à la question écologique ne doit pas dépasser les, les, les quelques dizaines. Mon euh, troisième exemple est un tout petit peu plus technique, euh, peut vous paraître euh, anecdotique mais il l'est pas du tout euh, les politiques publiques qui sont euh, mises en œuvre par euh, la banque centrale euh, les suggestions de politiques publiques qui sont faites par l'OCDE qui n'a est, est pas, euh, pas le pouvoir mais qui a un pouvoir d'influence euh, les politiques publiques qui sont faites par la commission européenne ou celles qui sont faites par euh, le trésor en France elles sont appuyées euh, et, et parfois justifiées euh, par des modèles euh, macroéconomiques euh, qui sont euh, dans les mains des, des, des, des fonctionnaires ou qui sont euh, euh, sous-traités parfois à des, à des équipes de recherche. Euh, donc ces modèles macroéconomiques, évidemment, on peut considérer que ça ne sert à rien, que c'est des gadgets. Moi, je ne crois pas, je pense que c'est aussi des éléments de structure de la pensée et donc ces modèles macroéconomiques organisent de manière mathématique euh, des idées, des pensées, euh, des dogmes. Et euh, je, je prends un exemple extrêmement simple, très, très bête, qui est à l'époque du Grenelle de l'environnement, il y a eu une évaluation macroéconomique par un modèle qui s'appelle Mésange, qui est le modèle de Bercy, sur euh, les effets de moyen et long terme des mesures qui auraient été prises en, si on avait suivi toutes euh, les demandes du Grenelle de l'environnement. Cette évaluation elle a été faite par Mésange et donc elle, elle, elle, elle, elle tirait des conclusions euh, sur le caractère inflationniste ou pas, euh, et, et, et sur les avantages et inconvénients de, de ces mesures sur, sur la balance commerciale et autres. Donc, euh, ils sont employés, ils servent à éclairer, et là, en l'occurrence, euh, les résultats étaient négatifs, mais évidemment, c'est lié à la structure du modèle, et, et c'est là que je vais en venir, c'est que ces modèles et leurs structures ne tiennent pas du tout compte euh, de la question de la raréfaction éventuelle des ressources naturelles, ne tiennent pas compte, euh, des effets du climat sur l'économie. Alors, une petite nuance mes, sur mes trois premiers points, et puis je conclurai par un dernier point. Petite nuance, ce, ce panorama un peu négatif que je fais est en train de bouger, c'est-à-dire qu'il y a évidemment, euh, notamment chez les jeunes économistes, de plus en plus d'intérêt sur ces questions-là, et ce que je dis aujourd'hui sera certainement démenti par les faits. Dans dix ans, on constatera qu'il y a un déplacement des thèmes d'intérêt, et que ce thème-là, enfin les thèmes euh, climat, biodiversité, euh, écologie, pollution, vont Vont, vont rentrer quand même dans, dans, le, dans, les, dans les publications, mais ce n'est pas encore le cas. Pour conclure et pour euh, ne pas être trop long, euh, je voudrais attirer l'attention sur un point qui est, qui, est, qui est extrêmement préoccupant, qui est que l'un des rares économistes à avoir prix Nobel et s'être franchement intéressé euh, à la question climatique, donc euh, William Nordhaus, euh, donc lui a fait euh, l'exercice de... de dont je dis qu'il n'est pas fait dans les, dans les grands modèles de politique publique, qui consiste à dire, en fait, c'est quoi les effets du climat sur, euh, sur l'économie. Et euh, très étonnamment, euh, les conclusions sont incroyables, c'est-à-dire euh, grossièrement, euh, pour la faire très simple, avec les modèles paramétrés par M. Nordhaus, euh, en 2100, euh, si le PIB aurait cru de 7 à 8 sans changement climatique, euh, si la température moyenne planétaire est de 4 à 6 degrés, la réduction relative du PIB par rapport à ce que ça aurait été dans l'hypothèse précédente est de 10% du PIB à l'atterrissage. Euh, donc, ça veut dire, pour la faire très simple, si d'ici là, il avait été multiplié par 6 à 8, le climat fait qu'il aurait été multiplié que par euh, 5, virgule quelque chose ou 7, virgule quelque chose. Ce type de raisonnement est complètement hallucinant euh, pour des gens qui ont bien compris euh, les, les impacts considérables euh, de, de, de, de, de, du réchauffement planétaire sur la, sur la, sur la planète et sur l'économie. Et d'ailleurs, il y a un travail qui a été fait euh, par Gaël Giraud et marino lourde et je crois Antoine Bedin à l'AUD, euh, qui démontre que le même modèle euh, utilisé à l'envers, c'est-à-dire euh, sur une planète qui a moins 4, moins 5 degrés par rapport à aujourd'hui, c'est en gros l'ère glaciaire, où il y a des glaciers de 2 km en Europe, l'impact sur le PIB serait pareil, symétriquement de, de moins 10%. Donc on voit bien ces modèles ne sont, sont vraiment pas très sérieux. Donc, pour terminer, il y a énormément de travail à faire. Énormément de travail à faire pour réintégrer l'économie dans l'écologie, pas faire l'inverse, pas considérer que l'écologie est à la marge des questions économiques. Et deuxièmement, euh, beaucoup, beaucoup de travail académique pour sortir des ornières dans lesquelles, manifestement, euh, les économistes nous ont mis, nous ont fait perdre beaucoup de temps. C'est pas pour rien qu'Antonin Potier a écrit un livre, un petit bijou qui s'appelle Comment les économistes ont réchauffé la planète. Je pense qu'il est tout à fait vrai. Là, il ne parle pas de tous les économistes. Il parle bien de cette pensée dont je viens de décrire les grandes lignes. Voilà, Marion, ce que je vais dire en introduction. Je te laisse la parole. Marion, on ne t'entend pas. Excusez-moi, pardon. Donc, euh, c'est Olivier qui va prendre la parole maintenant. Euh, Olivier, tu es euh, macroéconomiste, tu as mené l'essentiel de ta carrière euh, au sein de la Commission européenne et notamment de la DG, euh, la, pardon, la Direction générale de l'économie et des finances, la DGECFIN, pour les intimes, qui est un peu l'équivalent de notre ministère de l'économie et des finances euh, en France, mais au sein de la Commission européenne. Et tu as récemment été l'un des fondateurs de l'ONG Green Intervention, qui a pour objectif de, de, de suivre les politiques publiques européennes et d'essayer de faire en sorte de les influencer pour que les questions de transition écologique et climatique soient davantage prises en compte. Donc toi, tu vas un peu nous donner ta perception du consensus économique au sein de la Commission européenne. Est-ce que nos sujets sont traités Dans quelle mesure les, les grandes politiques économiques du type semestre européen euh, intègrent les politiques climatiques elles-mêmes euh, également menées par la Commission européenne Est-ce que le Green Deal euh, lancé par la, la nouvelle Commission euh, permet de faire un peu bouger les lignes Voilà, à toi, à toi la parole, Olivier. Bonjour à tous et merci de cette invitation à présenter quelques points. Euh, sur, sur cette question est, est éminemment importante. Euh, pour faire le lien avec euh, ce qu'Alain vient de dire, euh, j'ai dit d'abord un mot sur la perception et la représentation des risques d'urgence climatique dans les organisations, et notamment la Commission européenne. Euh, en effet, Alain a raison, cette représentation est importante, elle conditionne les conditions que nous sommes prêts à prendre individuellement et collectivement. Et donc, si, si, si on fait des erreurs de représentation, si on a des biais dans les représentations, et nous en avons tous, de toute façon, euh, les, les décisions seront différentes. Bon, alors, un, un point sur la commission actuelle, quand même, puisque c'est la question. Euh, elle elle n'est pas aveugle au risque climatique. Elle a, elle a même fait de la lutte contre le réchauffement climatique son principal cheval de bataille. Euh, mais il est vrai aussi qu'il y a encore un écart entre la représentation que la commission comme d'autres organisations ou l'administration fait de l'urgence climatique et les aléas du le groupe international des experts climatiques, le GIEC. Et vraiment, cela peut influencer les décisions qui sont prises, les processus de décision, la conviction avec laquelle c est, c est, les propositions sont portées au, au sein du Conseil ou dans l'opinion publique, et, et de même les raisonnements et argumentations sous-jacentes. Donc je, je pense que la, la question que vous posez est, est véritablement essentielle. Euh, sur le sujet de la, de la représentation, nous avons d'ailleurs écrit euh, récemment un, un petit billet sur le, sur le site de Green Carvel, l'association, et, et pour résumer, euh, euh, je vais juste faire un point. Euh, ce qui est largement ignoré dans les, dans les, dans les, dans les, dans les représentations, c'est la possibilité de point de bascule. Ce n'est pas non seulement une sous-évaluation, mais la possibilité de point de bascule qui conduirait à des événements qui sont à la fois inédits à l'échelle de l'histoire humaine, aux enchaînements de causalités que nous ne pourrons peut-être pas anticiper avec nos, nos modèles et nos modes de pensée, mais qui seraient in fine catastrophiques pour l'hospitalité de la planète ou certains écosystèmes. Je pense là au fond de la colère glaciaire ou à la, la, le dégel du permafrost ou, ou la disparition de barrières de corail. Or, ne, ne pas prendre en compte cette ces possibilité, euh, c'est la, la, la comparaison que je fais toujours, c'est accepter de jouer à la roulette russe sans même savoir combien de balles il y a dans le barillet. Donc c'est véritablement ce, ce, cette incertitude radicale auxquelles nous sommes confrontés qui est encore extrêmement mal prise en compte par les, euh, par les économistes et les institutions. Et dans une telle situation, il y a une seule possibilité, c'est d'agir selon le principe de proportion et au fond, refuser de jouer. Et concrètement, cela veut dire tout faire pour respecter l'accord de Paris et même être plus ambitieux et maintenir la, la, la température globale bien en dessous de 2 degrés Celsius par rapport à la moyenne préindustrielle. industrielle. Bon, alors, pour, pour vous rassurer un peu, la position officielle de l'Union européenne est bien de respecter l'accord de Paris et même d'être plus ambitieux. Et on peut espérer que c'est maintenant à nouveau le cas avec les États-Unis. Donc la question n'est pas tant si l'économie et l'écologie sont mariées dans les instances européennes, mais si le contrat de mariage tient bon, le bon cas. Car officiellement, il y a eu un mariage avec la commission von der Leyen, donc bien tard, la lutte contre le changement climatique et avec d'autres objectifs environnementaux, en principe pris en considération par ce qu'on appelle le semestre européen, c'est-à-dire le processus annuel de coordination des politiques économiques. Mais ce mariage reste superficiel. Euh, à ce stade, les recommandations écologiques dans le semestre européen portent essentiellement sur une liste d'investissement en soutien de la transition qui peuvent être cofinancées par le budget communautaire. Ça ne va pas au-delà. Quel est le projet de mariage à Tout mariage est un projet, normalement. Euh, il me semble bien reflété par le graphique que la Commission européenne utilise pour illustrer sa, sa vision. Euh, je ne sais pas si Elodie peut, peut mettre le graphique, s'il te plaît. – Parfait, merci. Euh, bon, en, regardons le graphique d'ailleurs pour, pour… Que dit-il pour le futur euh, Pour le futur, il dit que, d'une part, que la croissance du PIB reste l'indicateur phare de la politique économique des, de la Commission européenne, et d'autre part, euh, qu'une croissance verte assez rapide, puisque c'est à peu près 1,5% euh, par an pendant, pendant les 30 prochaines années, serait possible tout en atteignant la neutralité carbone en 2050. Je ne sais pas si on voit mon pointeur, là, non. Ah, non. Euh, donc, vous voyez, les, les, la, la courbe qui descend, c'est euh, les émissions de gaz à effet de serre euh, au cours du temps. Et la courbe qui monte, c'est le, le, le, le, le, le PIB. Donc, vous voyez bien, euh, l'idée géniale, c'est qu'on va pouvoir faire les deux à la fois. Donc, c'est un, un problème. C'est un premier point. Euh, on, on, verra, on verra les conditions dans lesquelles ce sera possible et, et on peut aussi discuter si c'est absolument possible. Donc, quel est le contrat de mariage sous jacent euh, Les économistes euh, maintiennent leur objectif de croissance du PIB aussi rapide que possible, et évidemment dans la stabilité financière, cela va de soi. Et les écologistes engagent que les investissements nécessaires pour réduire la dépendance du carbone seront faits. Mais si on regarde le passé maintenant, c'est-à-dire depuis 1992, on voit autre chose. On voit que la seule période de décarbonation substantielle de l'Union européenne a été les 8 à 9 ans d'austérité, de quasi-stagnation qui ont suivi les crises financières de 2008-2011, à peu près jusqu'en 2015-2016. Et si l'on rentre dans les détails, on, voit, on verrait que, que les causes de la décarbonation de l'économie européenne sont pour l'essentiel le remplacement des centrales à charbon pour la production d'électricité et l'industrie lourde par de l'énergie renouvelable, mais aussi par du gaz naturel. Tout ou presque tout reste à faire pour les transports, les bâtiments, l'agriculture, l'utilisation des sols comme fuite carbone. l'hypothèse des nouvelles centrales à gaz naturel va continuer à péter longtemps. Il va donc falloir engager des transformations structurelles massives dans ces secteurs, tant pour la consommation que pour les modes de production. Donc, on peut peut-être en, enlever maintenant, la retirer la, la, la, la, la, la diapo. Merci. Euh, qu Est-ce que le projet du contrat de mariage, c'est-à-dire la transition écologique, pourra-t-il être réalisé euh, Fondamentalement, je vois trois obstacles au boulot d'étranglement. Euh, L'un est au niveau des États membres. Euh, le premier obstacle, c'est l'absence persistante d'un engagement politique clair sur les politiques à mener, sur les investissements à réaliser et sur leur incidence budgétaire. Une conséquence très concrète de ce manque d'engagement est qu'il n'existe pas ou peu de programmes nationaux d'investissement dans lesquels puiser pour établir les plans de, de relance qui seront financés par la facilité. La qualité des plans nationaux, des plans nationaux actuellement soumis à la Commission, sont, selon les informations dont, dont j'ai pu disposer auprès de mes anciens collègues, s'en euh, euh, ressent assez fortement. Et c'est d'autant plus regrettable que la contrainte financière a largement été élevée actuellement pour raison de pandémie. Donc, le premier obstacle, c'est vraiment au niveau des États membres la, la capacité de, de, de formuler euh, des, des, des politiques sectorielles dans les différents secteurs euh, que j'ai mentionnés. Euh, le deuxième obstacle est la, la difficulté dans de nombreux États à développer une vision de la dimension sociale de la transition. Euh, de nombreux emplois vont devoir être transformés, il va y avoir des réductions d'emplois dans certains secteurs, d'autres devront être créés ailleurs, d'une part, et d'autre part, il va falloir soutenir les revenus les plus bas, notamment. Les taxes et les énergies fossiles augmentent dans un premier temps. Le troisième obstacle, c'est que tôt ou tard, il va falloir revenir sur la suspension des règles budgétaires décidées pour cause de pandémie et réintroduire des principes permettant de coordonner au sein de la zone euro les politiques économiques nationales, notamment les politiques budgétaires. Une telle coordination est consubstantielle de l'Union monétaire et on n'y échappera pas. Et bien entendu, là, les dogmes vont ressurgir assez rapidement. La question de la dette publique va être nouveau mise sur la table et du déficit budgétaire. Je pense qu'on ne va pas répéter la même erreur qui a été faite après la crise financière, c'est-à-dire une réduction beaucoup trop rapide du déficit. Mais ces questions vont être rapidement sur la table. Donc, à mon avis, trois grands sujets vont devoir être débattus lorsque la réforme de la, de la, euh, euh, des règles budgétaires vont être, euh, euh, euh, vont être sur la table en 2021. Euh, premièrement, comment insuffler à la gouvernance économique plus de jugement et de transparence et moins de règles rigides, archaïques et inadaptées à un contexte maintenant caractérisé par une forte incertitude Quelle attention porter à la dette dans un contexte macroéconomique caractérisé par des sous emploi et des emplois précaires, un taux d'inflation faible, euh, des taux d'intérêt qui sont proches de zéro ou négatifs et un besoin permanent, persistant en investissement. Et finalement, peut-être le plus important et le plus novateur et sur lequel, en effet, euh, je ne vois aucune réponse des macroéconomistes qui résonnent sur cette question de la réforme des règles budgétaires, euh, comme Olivier Blanchard, par exemple, euh, Comment intégrer la transition écologique dans ces règles budgétaires C'est-à-dire comment assurer que les finances publiques soutiennent les activités durablement compatibles avec les objectifs climatiques et éliminent et réduisent, conduisent à réduire les activités qui ne sont pas. Car il ne s'agit pas seulement de financer des dépenses de transition, il faut aussi réduire et éliminer les dépenses qui contribuent à reproduire un modèle économique ainsi que. Le mariage est possible, probablement, mais une pression politique substantielle est nécessaire aux deux niveaux, européen et national, pour faire évoluer un consensus forgé de crise en crise. Et expliquer pourquoi le consensus est tellement figé, peut-être ferons-nous un autre débat là-dessus. Merci Olivier. Donc, euh, ce qu'on peut retenir finalement, c'est qu'il euh, y, a, y, a y a des frémissements euh, de, dans la convergence entre les, les objectifs politiques et, les, enfin, pardon, les objectifs économiques et les objectifs climatiques, mais qu'il y a énormément d'obstacles encore euh, à franchir, à la fois au niveau national et à la fois au niveau européen. Euh, maintenant, euh, je vais donc donner la parole à Laurence, qui est revenue euh, nous rejoindre sur scène. <rire> euh, donc, Laurence, tu es professeur à l'université Paris-Nanterre. Et donc, ton, ton domaine d'enseignement et de recherche, c'est les régulations financières et puis les politiques menées par les banques centrales aussi. Et puis, depuis deux, trois ans, tu tu t'investis beaucoup plus sur les questions, sur les liens entre finance et transition écologique. Et euh, il faut noter aussi que tu es membre du conseil scientifique de l'ACPR qui est l'autorité de, de contrôle prudentiel et de résolution, qui est en gros l'organisme qui régule euh, les banques et les assurances. Donc en gros, autant dire que tu connais bien le monde de la finance, à la fois au niveau académique et à la fois au niveau des professionnels. Et, euh, et euh, la question dont on va te poser, c'est dans ces institutions, dans quelle mesure euh, les questions écologiques sont-elles prises en compte Et en particulier, euh, on sait que depuis 2015, euh, là, qui a émergé une question, euh, enfin un thème assez important qui est celui du risque, euh, euh, des risques financiers posés par le réchauffement climatique. Donc, ça rentre dans le, dans le cœur de, de, de réflexion de la finance. Est-ce que ça veut dire que les choses bougent Est-ce qu'on change un peu de modèle de façon de concevoir euh, ces, ces sujets euh, dans, dans ce milieu euh, ou pas euh, Voilà. À toi la parole, Laurence. Ton micro. Je pense que tu as oublié ton micro, Laurence. Ah, on a un problème technique. Merci. Merci, Elodie. Désolée, je n'avais pas la main sur, sur le micro. Hein. Euh, donc, euh, dans, moi, dans la lignée des, des, comment dire, de, de ce qu'a dit Alain, hein, euh, sur euh, la responsabilité d'une certaine manière des économistes de notre incapacité en économie et donc dans les conseils qu'on donne aux, aux policy makers de, de, de, de réencastrer l'économie dans, dans, dans les limites planétaires, hein, dans les questions écologiques, moi, je vais vous parler d'un sous-segment qui est la finance. Euh, donc, d'abord, je vais vous expliquer toutes les entraves qui sont liées euh, au, comment dire au paradigme qui structure la manière dont on pense le fonctionnement de la finance et dont on pense les régulations financières. Et ensuite, on viendra également on viendra sur comment est-ce qu'on peut dépasser ça. Donc, en fait, jusqu'à la crise financière, le monde de la finance était dominé d'une certaine manière par un paradigme qu'on appelle l'efficience des marchés financiers. Donc, je ne vous rentre pas dans les détails, mais en gros, ça veut dire que euh, c'est l'idée que dans les prix qui se forment sur les marchés financiers, eh bien, toute l'information sur euh, les, les, la, les facteurs réels et financiers qui doivent influencer ces prix sont, sont, sont intégrés Et donc, ça veut dire que l'image que ça véhicule derrière, c'est qu'on ne peut pas avoir une déconnexion de la finance par rapport à l'économie réelle. Alors, c'est assez incroyable que… Euh, que, que ce, ce paradigme ait, ait influencé tellement les, les policymakers parce qu'on euh, a en fait une multiplication d'évidences empiriques euh, au moment même où, où cela dominait, hein, euh, qui, qui infirmait ce paradigme. Hein. On a la résurgence des cycles financiers, on a eu des crises financières à répétition depuis la fin des années 80 un peu partout dans le monde, et pourtant, euh, ce, comment dire, ça a vraiment inondé, disons, et, et influencer très fortement la manière dont on a structuré euh, le, le, la régulation de la finance. Euh, au départ, c'était simplement une théorie qui était portée par une école, l'école de Chicago. Hein. Progressivement, c'est venu une doctrine, puis c'est devenu un dogme. Ça a été excessivement structurant hein, sur, euh, sur l'avènement du néolibéralisme, sur des conceptions très pro-marché, et sur le fait qu'on laisse se développer une finance complètement hypertrophiée et peu régulée. Hein. Et après tout, les mots ont un sens, hein. « efficience des marchés ». Vous voyez bien, si les marchés sont efficients, bah pourquoi est-ce que l'État viendrait interférer dans leur fonctionnement hein Autant les laisser s'autoréguler. Et ce faisant, euh, la on, on, on, derrière cette, cette théorie qui est devenue un dogme, il y a aussi l'idée que l'État, bah, qu il fallait qu'il n'interfère pas trop avec le fonctionnement des marchés. Donc, ça, c'est ce qui s'est imposé depuis une bonne quarantaine d'années. Hein. Par exemple, dans, dans la gestion publique, ça prend la forme du nouveau management public, hein, qui est l'importation de critères de gestion privée, supposés nécessairement plus efficaces, hein, à la sphère publique. Hein. C'est comme ça qu'on gère les hôpitaux, etc. Bon. Et puis, également, dans le nouveau management public, il y a le fait de valoriser dans le, la carrière des hauts fonctionnaires, ces eh allers-retours. Hein, euh, entre les, les postes de direction dans les banques euh, et puis avec des postes dans la régulation, des postes dans les cabinets, euh, etc. Bon, bref. Donc, si vous voulez, cette théorie économique, elle est sortie du monde de la recherche. Et c'est ça le problème. Et elle s'est cristallisée dans des institutions, dans des réglementations, dans des principes de gestion, dans des règles de fonctionnement de l'économie, etc. Euh, et, et en fait, ça, ça, a légitimé, ça, a, comment dire, ça a légitimé, si vous voulez, une réglementation des banques qui fait la part belle à l'autorégulation et à l'utilisation au cœur même de la régulation publique hein, de modèles de gestion qui ont de gestion des risques qui ont été imposés par les acteurs de marché. Alors par exemple, je vous donne juste un exemple parce que si vous voulez, je, on pourrait les multiplier mais à travers l'exemple que je vais vous donner, vous allez comprendre pourquoi on a cette incapacité à, à penser en fait l'écologie. Hein. Euh, se sont imposés des modèles qu'on appelle les modèles VAR. Hein, et en fait, c'est JP Morgan qui a imposé cette méthodologie au début des années 90. Très, très vite, les régulateurs en ont fait un standard en matière de régulation, alors que c'est une méthodologie d'évaluation des risques qui est très pro-cyclique. Ça veut dire qu'elle elle accentue le cycle économique et donc elle accentue euh, l'instabilité la, la, financière dans sa dimension hein, temporelle, elle est incapable de traiter de la question des risques systémiques, elle considère que le futur c'est la simple perpétuation du passé. Alors pourquoi est-ce que je parle alors qu'on est sur économie et écologie de cette question Eh bien vous voyez, parce que là typiquement on a une théorie économique qui est devenue une doctrine, qui s'est encapsulée dans des dispositifs de gestion et de contrôle, qui ensuite apparaissent aux acteurs comme neutres, euh, et, et, et donc, comme, euh, si vous voulez, comme, euh, euh, comment dire? Et c'est ça, justement, qui en fait la puissance. Hein. C'est qu'ils apparaissent comme neutres, alors qu'en réalité, ils sont tout sauf neutres. Ils sont, au contraire, pétris d'une idéologie quant à la conception du monde et de l'écologie qui, et, et de, de, de l'économie qu'ils véhiculent. Et très, très étonnamment, la crise de 2008 n'a pas euh, provoqué de rupture paradigmatique. Alors certes, on a un peu plus régulé la, la, la finance hein, et les banques, mais on n'est pas, pas revenu par exemple sur le fait que les banques elles calculent elles-mêmes avec ces modèles euh, le, leur ratio de capital. Et donc l'autorégulation, on l'a maintenue malgré une crise financière qui a affirmé tous les sous-bassements, si vous voulez, de, de, de, cette, de ces réglementations prudentielles. Euh, et donc là, j'en viens à la, à, la, à la question à proprement parler, si vous voulez, c est, c est cette influence de la théorie de l'efficience qui maintenant est, est, est, comment dire, est gelée si vous voulez, dans, dans tous nos dispositifs de régulation, en fait, rend très difficile, nous désarme collectivement pour répondre à l'urgence climatique, notamment dans sa dimension financière. Si vous voulez, par définition, les marchés financiers sont absolument incapables de correctement tarifer les externalités, qu'elles soient positives ou négatives. Les mécanismes de marché conduisent donc nécessairement, si on laisse les marchés tous fonctionner par eux-mêmes, à sous-financer très fortement tout ce qui est bon pour le climat et à surfinancer tout ce qui est mauvais pour le climat, justement parce qu'on ne tarifie pas les externalités. Et, et, et si vous voulez, les, les modèles de gestion des risques qu'on utilise… Euh, évidemment, amplifient encore cette, cette incapacité, hein, puisqu'ils sont alimentés par des données du passé. Or, si vous voulez, les risques financiers climatiques dont je vais vous parler immédiatement, c'est des risques qui ne se sont pas encore produits, qu'on peut analyser, euh, comment dire, analytiquement, euh, qualitativement, en prenant en compte les données scientifiques qui font consensus relativement au réchauffement climatique, qui sont ceux que, que nous donne le GIEC, hein, euh, mais on ne peut pas quantifier comme on le faisait avec les risques où on utilisait les données du passé. Euh, et donc, ça, c'est une entrave majeure, véritablement, aux, aux modifications, si vous voulez, de, de, de la manière dont on, on perçoit ces risques financiers. Alors, depuis 2015, les, les choses bougent hein, dans le monde de la finance, hein, depuis un fameux discours de Marc Carnet, qui était le gouverneur de la Banque d'Angleterre et qui dirigeait le Financial Stability Board. Et dans ce discours, prononcé en septembre 2015, il s'adresse à des financiers, à Lloyd's, et il leur dit attention, euh, pour votre propre intérêt, dans votre propre intérêt, vous avez intérêt à vous, à vous préoccuper du climat. Pourquoi Parce que le réchauffement climatique va se transformer en risques financiers qui sont des risques systémiques. Donc, il définit trois risques. Hein. Le risque physique, donc, c'est lié à la montée des océans, les inondations euh, catastrophiques, les canicules, les cyclones, etc., qui détruisent du capital physique, qui détruisent des, des, des recettes récurrentes, les rendements de l'agriculture, les recettes de tourisme. Voilà. Et là, les assureurs sont en première ligne, hein, puisqu'ils assurent justement les stations, de, les stations de ski, par exemple, contre le manque de neige ou ce genre de trucs. Le deuxième risque, qui est celui sur lequel je vais juste m'apesantir un tout petit peu, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est le risque d'échouage. Le risque d'échouage, c'est, euh, comment dire, si les gouvernements euh, pré, comment dire, font une politique pro-climat à la hauteur de leurs propres engagements en matière de neutralité carbone et, en, et, et simplement nos engagements à la COP21. À ce moment-là, ça veut dire que des, des secteurs entiers euh, vont voir leur profitabilité considérablement baisser notamment tous les secteurs très carbonés, et on va avoir un effondrement du, des actifs financiers qui sont adossés à ces, à ces secteurs carbonés. Et en fait, ça ne va pas du tout concerner uniquement les industries extractives, hein, première chose à laquelle on pense, mais les travaux académiques montrent qu'on va avoir des cascades d'échouages Vous voyez, ça va concerner les compagnies aériennes, les constructeurs automobiles, les, le transport maritime, etc. Donc, donc si vous voulez, c'est bon. Et évidemment, ça, ça a une contrepartie financière qui va être, ça va être des pertes très importantes, hein, euh, des, de, des de risques de crédit et puis des, du risque de marché, hein, euh, et qui peut altérer la solidité des institutions financières euh, euh, dans la mesure notamment où ces risques ne sont pas couverts par la réglementation aujourd'hui. Hein. Donc la prise de conscience est très forte aujourd'hui, notamment dans le monde des banques centrales qui ont créé un réseau de, de régulateurs et de banques centrales, le NGFS, hein, pour traiter de ces questions. Donc, il y a une espèce de consensus sur le diagnostic. Par contre, il n'y a pas du tout de consensus encore sur qu'est-ce qu'on doit faire, en réalité, pour, face à ces nouveaux risques. Pour l'instant, on se contente d'avancer incrémental, C'est-à-dire qu'on met le paquet sur euh, l'amélioration de l'information sur les expositions à ces risques, la divulgation, la standardisation de cette information dans un reporting extra-financier… On crée des labels verts, des labels durables, c'est tout le travail engagé par la commission sur la taxonomie verte. Donc l'idée qui y a bien derrière ça, c'est si on donne plus d'informations au marché, une information plus fiable quant aux expositions face aux, sur, sur, aux risques climatiques, disons, eh bien le marché va s'emparer de cette information et puis miraculeusement, on va avoir une réallocation des flux financiers euh, du brun au vert. Alors, bien sûr, il ne faut pas du tout nier l'avancée. Hein. C'est une avancée considérable, hein, que, que l'on améliore considérablement la qualité, la disponibilité de l'information extra-financière relativement aux, aux, aux questions environnementales. Mais c'est une illusion de croire, quand on connaît la manière dont, dont, dont fonctionnent les marchés, que ça va suffire à une réallocation des ressources financières dont on a besoin pour réussir la transition écologique de nos économies. Donc, on a vraiment besoin d'une rupture paradigmatique car nos connaissances sont encore très limitées en réalité sur la, la, la transposition en risque financier de ce que l'on sait sur la matérialité du risque, du, du risque climatique. Donc ce qu'on sait avec certitude, c'est que le prix de l'inaction à court terme va renforcer les catastrophes naturelles, va renforcer les catastrophes climatiques. Et même si nos modèles sont incapables aujourd'hui de quantifier précisément les coûts, on sait qu'ils vont être massifs, on sait qu'ils sont, pot sont potentiellement non-bornés, hein. ils sont potentiellement infinis, hein, compte tenu des boucles de rétroaction hein, positives qui, qui caractérisent le fait qu'on franchisse les limites planétaires. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que la simple reconnaissance euh, des savoirs scientifiques qui font consensus, ceux qui sont portés par le GIEC, sur les effets matériels du réchauffement climatique, sur les bifurcations euh, que l'on risque d'avoir, sur les points de basculement et sur les irréversibilités. Hein. On ne revient pas en arrière hein. On ne peut pas se dire euh, subitement, bah, je vais me tromper de trajectoire, je vais faire marche arrière. Non, là, on est face à de l'irréversible. Eh bien, on, on, ça plaît pour l'application d'un principe de précaution, c'est-à-dire prendre des mesures avant même qu'on sache correctement quantifier les risques prendre des mesures de précaution hein, pour protéger la société. Euh, et, et donc, ça, c'est vraiment une rupture majeure dans la manière dont on, dont on calibre les politiques publiques. Hein, euh, et, et le risque, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, on cherche, enfin, c'est d'ailleurs ce que dit toujours le NGFS, hein, on a conscience des risques, mais encore plus de recherches pour essayer de mieux les quantifier. Oui, mais on n'a pas le temps. Le GIEC nous dit qu'on a 20 ans pour, pour agir. Et donc, il faut aller vers, vers quelque chose de radicalement nouveau euh, qui est un principe de précaution euh, et, et, et qui générerait évidemment une transformation majeure de la finance. Merci. Merci beaucoup. Euh, avant d'essayer de synthétiser les questions très nombreuses posées par la, par la, par la salle, si on peut dire, euh, je vais vous redonner la parole chacun pour, euh, on va dire, une minute, mais on est très très bien dans les temps, hein, bravo. Euh, S'il y avait une mesure ou quelque chose de vraiment euh, fondamental pour vous à mettre en place aujourd'hui, ce serait quoi Que ce soit du domaine de la recherche ou de l'action publique en économie, euh, voilà, juste une mesure votre mesure préférée Allez-y, qui, la... qui veut commencer Alain Oui, je... oui c'est une question difficile parce que moi, ce, que, ce, ce pour quoi je plaide, c'est un bouquet de mesures. Donc précisément, bon, euh, s'il si y a une, une mesure à prendre, c'est un ensemble de mesures qui sont cohérentes. Mais s'il y en avait une à choisir en, en tête de gondole, euh, je suivrais assez volontiers Éloi Laurent qui a écrit... Euh, un livre passionnant que je recommande à tout le monde qui s'appelle Sortir de la croissance mode d'emploi et puis tout à fait récemment ici si la santé guide le monde qui écrit deux, deux livres sur le sujet donc j'aurais tendance à mettre ça en tête de gondole, c'est-à-dire sortir de la tyrannie du PIB et euh, organiser la vie publique autour d'indicateurs qui euh, qui concernent la vie réelle c'est-à-dire euh, euh, la qualité de vie euh, les emplois, les inégalités sociales, et puis, bien sûr, nos, nos sujets de, de, de limite. Euh, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui, comme l'a démontré brillamment Olivier. Hein, il y a une, une inférédation au PIB, et en fait, le reste en, en dépend. Moi, je pense qu'il faut remettre les choses dans l'ordre. OK. Merci, Olivier. Ou Laurence Olivier Non Ah, on t'entend plus, Olivier. Hein. Bah, Laurence, vas-y. Alors, bon, voilà, donc, si, si, enfin, je, je prends la parole. Donc, euh, bah, écoute, moi, moi, je pense que pour transformer la finance, hein, euh, à la fois en matière de réallocation des flux financiers, en matière d'évaluation, enfin, de, de, de, comment dire, de maîtrise des risques financiers climatiques, euh, il faut que les banques centrales modifient plus radicalement leur doctrine. Ce sont des acteurs majeurs qui sont capables de, fait, de modifier les conventions de marché. Donc, je plaiderais pour un verdissement et de la politique monétaire de la Banque centrale, et pour une politique macro-prudentielle climatique euh, qui, qui reporte, reposerait sur des, des, des, des approches assez frustres du risque euh, et, et, et qui mettrait en, en, disons, en musique le fameux principe de précaution euh, dont je parle, qui est, qui est la simple reconnaissance qu'on est dans un univers d'incertitude radicale et pas de risque. Olivier, tu veux dire quelque chose là-dessus aussi oui, euh... La première chose que je dis, c'est que je suis d'accord à la fois avec Alain et avec Laurence sur la question de l'incertitude radicale. Et en effet, je pense que pour, pour, pour, elle, pour éviter d'être submergé par l'incertitude radicale, je crois qu'il faut revenir véritablement sur le paradigme économique qui est que l'on peut donner un prix à toute chose, que l'on peut, j'ai vu un certain nombre de questions qui allaient dans le sens et, oui, tout à fait. Et, et fonctionner par tâtonnement. C'est-à-dire que euh, nous devons comprendre d'abord ce qui se passe autour de nous et après on peut prendre des décisions. Et, et je crois que euh, imaginer que l'on puisse avoir des règles fixes, euh, archaïques, pour euh, régler les questions de finances publiques, c'est une erreur fondamentale. Euh, je crois que là-dessus. Il faut vraiment changer le paradigme, en effet, de la façon dont on conçoit des politiques budgétaires, de la gestion de la dette, etc. C est, c est tâtonnement et reconnaître que nous sommes, que nous ne savons pas tout, et que nous ne pouvons pas tout anticiper dans des modèles probabilistes. Ça, c est, c est, ça vaut pour la finance, ça vaut aussi pour les finances publiques. Ok, alors maintenant je vais essayer de, de, de voir un peu dans les questions euh, qui m'ont été remontées aussi par euh, Elodie et Amandine, hein, qui, sont, qui sont derrière et qui nous aident bien. Euh, il y a tout un il y a eu pas mal de questions autour, de la question, autour du, du thème du prix, donner un prix à la nature, donner un prix au carbone. Euh, derrière, il y a aussi la question de, de, de comment remettre en cause l'analyse coût-bénéfice. Euh, donc, est-ce que vous pouvez nous, nous donner un peu vos avis là-dessus C'est une des recommandations majeures des économistes hein, de donner un prix, notamment au carbone, mais aussi, euh, aussi plus généralement aux dégradations environnementales. D'où ça vient et euh, et, euh, et en quoi est-ce que c'est une solution Est-ce que c'est la solution ouais. Je peux prendre la parole deux minutes là-dessus. Euh, en deux points. Euh, L'analyse coût-bénéfice euh, sort complètement de, ses, euh, de, de son domaine de validité quand elle s'amuse à, à, à nous expliquer euh, quels sont les arbitrages à faire entre le climat et euh, les, enfin, entre les, le coût à long terme du climat et les dépenses actuelles pour éviter la dérive climatique, c'est exactement le piège dans lequel tombe dans daos Donc avant même de rentrer dans le détail du modèle DICE qui, qui, qui est affolant de, de simplisme, avant même, fondamentalement, c'est une erreur de principe de, de faire ce type d'analyse qui est faite en fait pour des raisons à la marge. Donc effectivement, si je fais des comparaisons entre deux lignes, de deux options sur une ligne ferroviaire, je sais peut-être pas en raison idiot de, de faire une petite analyse coût-bénéfice, mais dès qu'on n'est pas dans du marginal, mais dans du fondamental, c'est juste une hérésie. C'est vrai aussi dans les calculs sur le coût de la vie ou la valeur de la vie. Bon, ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième, c'est qu'il ne faut pas confondre coût et valeur. D'ailleurs, j'étais en train de le faire juste avant. Euh, moi, je suis absolument convaincu, et là j'ai une grosse expérience de conseil auprès des entreprises, que la valeur tutélaire du carbone ou la valeur théorique du carbone, tel qu'elle qu peut sortir de, des, des commissions qui auxquelles j'ai participé en France, euh, c'est n'est pas des choses qui parlent du tout aux entreprises. Ce qui parle aux entreprises, c'est les vrais coûts, les vraies dépenses euh, qu'elles vont faire pour faire face au changement climatique. Et, au lieu de, et donc, si je prends un exemple très concret, au lieu de dire Total, il met 400, 500 millions de tonnes de CO2 à la valeur de 100 euros, ça fait tant d'euros. De, de, c'est pas ça la question. La question de, de Total, c'est est-ce qu'un jour, on va l'obliger au nom d'un principe de précaution qui dont je partage l'intérêt de l'obligation, de, de, de, de faire des dépenses, des vraies dépenses, des vraies, des vraies sorties de cash, voire des cessions d'actifs, à mettre cette entreprise, je prends le total, mais ça peut être Exxon et toutes les autres, hein, je ne désigne pas un, un mauvais, euh, pour, pour être aligné dans de, sur, sur, sur l'accord la de Paris. Et là, on va s'apercevoir que les coûts sont très, très, très élevés et qu est, que la modeste euh, valeur du carbone à 100 euros la tonne en, à, à, en 2020 et 250 en 2030 que présente, que propose qu'il est assez loin du compte pour certains secteurs. Euh, je ne vais pas en dire plus parce que je, voudrais, je pourrais être très très long sur le, le sujet. Laurent Solénie, vous voulez rebondir sur la question Il y avait une question notamment qui disait, est-ce que ce n'est pas finalement aux scientifiques de, de, de déterminer le prix du capital naturel et puis après aux politiques de le mettre en haut Est-ce que c'est si facile de déterminer le prix du capital naturel Parce que c'est possible en fait. J'ai un doute, mais euh, peut-être, il faut bien sortir de l'idée que tout se règne avec un prix. Euh, je pense qu'il y, y a une prix Nobel notamment, euh, Eleanor Ostrom, qui a montré qu'il y a des modes de gestion de biens communs et des biens qui ne sont pas ceux du marché. Et, et je crois que nous sommes dans une situation où, à la fois en raison de la complexité, euh, du fait qu'il s'agit d'un environnement naturel qui ne réagit pas lui au prix. L'environnement le, le, naturel ne réagit pas au prix qu'on qu va lui donner. Évidemment, il va réagir aux actions matérielles qu'on va, qu va lui faire subir. Euh, au fait que, et de ne vont sortir de cette idée que tout se règle je vois vous m'entendez encore là que tout, oui. sort, oh, que, que tout se règle par le marché et par, et par les prix c'est donc, donc, vraiment un nouveau mode de gestion qu'il qu faut, qu faut inventer parce que nous sommes face à une incertitude radicale, parce que nous sommes face à une complexité, et parce que nous sommes face à une nature qui ne réagit pas au prix donc c'est c'est aberrant d'imaginer qu'on va pouvoir mettre un prix à quelque chose qui ne réagit pas à ce prix-là mais qui va en revanche fight back euh, d'une façon ou d'une autre, sans intention évidemment, mais simplement du fait de la matérialité. Oui. Oui. Je, je peux... Je peux continuer Vas-y, vas-y. Ouais. Euh, donc, pour, pour ce qui est du prix du carbone, je, je pense effectivement qu'il euh, y a des économistes qui y voient la, la solution miracle. Euh, les, les économistes qui y euh, voient la solution miracle, ce sont généralement les économistes, effectivement, qui croient que le prix est capable de régler absolument tout. Et donc, ce sont des économistes qui ne sont pas du tout en rupture avec euh, le, le corpus théorique dominant dont on a parlé. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas être prix du carbone élevé, etc., mais, mais, mais, mais ça doit faire partie de toute une palette de mesures et il faut accepter également des mesures ben, d'interdiction de certaines pratiques, de forte réglementation de certaines pratiques. Euh, je ne sais pas moi, en finance par exemple, euh, personnellement je pense qu'il faut interdire le trading à haute fréquence qui est excessivement nocif, qui, euh, il faudrait interdire la, enfin, oui, la gestion passive par exemple, euh, qui est très dominante en finance et qui consiste en fait à reproduire les indices. Ça consiste donc à reproduire tous les biais carbonés, et c'est excessivement nocif. Donc, je veux dire, il faut accepter qu'il y a des réglementations à prendre et qu'elles ne doivent pas toutes passer par le prix. Et je dirais également que l'idée de donner un prix à tout, y compris à la nature, malheureusement, c'est encore une preuve de scientisme. C'est-à-dire la croyance qu'on est capable de dominer par le chiffre, par la quantification, euh, les et ça, malheureusement, enfin, je veux dire, c'est ne pas tirer les leçons de la situation dans laquelle on est. Il y a eu pas mal de questions sur différents types de solutions, différentes voies. Donc, j'en ai eu une sur la question de la comptabilité, notamment du modèle CARE. Il y a une question aussi sur la prise en compte des indicateurs extra-financiers. Laurence, les indicateurs ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, et aussi des questions autour des plans de relance 30 milliards sur 100 milliards du plan de relance français. Est-ce que c'est pas 30 milliards pour l'écologie dans le plan de relance français sur les 100 milliards Est-ce que c'est pas une forme de mariage écologie-économie Voilà, donc déjà, c'est ces trois points-là. Je, je euh, Allez-y, parce que j'essaie oui. de retrouver les questions pour la mesure. Oui, Marion, je vais répondre sur, euh, sur CARE et sur le plan de relance. Euh, alors, ça fait très très longtemps, à titre personnel, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai un petit logo de l'île de Pâques sur le, le, le, le blog qui s'appelle « Les chroniques de l'anthropocène euh, ». Ça fait très longtemps que j'ai je, je, je, en tête que les représentations, notamment les représentations comptables, sont à la base des représentations euh, dominantes en gestion et en économie, et que modifier ces représentations va contribuer de manière massive euh, au, au changement de paradigme dont on parle. Et dans cette euh, affaire-là, j'ai été très heureux de, de, de découvrir le, les, les travaux de, de Jacques Richard et d'Alexandre Rambeau, qui est une chaire écologique euh, qui, est, qui a été créée par Alexandre Rambeau il n'y a pas très longtemps, euh, qui vise à, à développer, populariser un nouveau modèle euh, comptable dit à triple capital, dans lequel les capitaux euh, euh, naturels et les capitaux humains sont traités à équivalence avec les capitaux financiers qui sont aujourd'hui au passif du bilan et donc euh, euh, en gros sanctuariser une entreprise doit doit sauver, d'ailleurs doit, la, la preuve en est que si on a consommé les capitaux propres on doit les, les reconstituer ou faire faillite et donc euh, le, la, la, triple, la comptabilité en triple capital a, a cette but là Alors il y a quelques dans les années 2005 on a écrit avec Jean-Marc Jean-Covici un livre qui était un plaidoyer pour la taxe carbone parce que ce que j'ai dit sur la valeur du carbone n'est pas très différent de ce qu'a dit Laurent sur le fait qu'il faut un, un prix réel dans, dans l'économie du carbone qui peut être très élevé et après on trouve des méthodes comme on peut d'ailleurs c'est pas des analyses coût-bénéfice hein, c'est des analyses coût-efficacité euh, qui permettent de, de, de donner des ordres de grandeur la raison pour laquelle, à l'époque, j'étais plutôt fan de la tasse carbone dans un portefeuille de mesures, sachant qu'évidemment, c'est pas un outil magique, il faut un ensemble de mesures, c'est parce que je me disais, les changements de représentation comptable et les changements de référentiel comptable, il y en a pour 40 ans, euh, c'est euh, des forteresses, hein, les IFRS, euh, c'est euh, un guide méthodologique qui doit faire 1000 pages, euh, c'est des enjeux considérables, les big four sont là, C'est compliqué. N'empêche que j'ai été assez convaincu du fait qu'il fallait faire avancer. Et donc, je, je pousse très fort. J'ai discuté d'ailleurs semaine, cette semaine avec Alexandre Morbault et d'autres collègues pour qu'on puisse, euh, par exemple, sur le climat, euh, regarder ce que euh, sur le capital climat, com comment ça peut se matérialiser par rapport à tous les travaux qu'on fait sur le bilan carbone. Voilà. Donc ça, c'était sur CAIR. Sur le plan de relance, je... probablement Olivier a envie d'en de parler. Donc je... moi, je dirais que deux choses c'est que la première c'est une information, donc le Haut conseil pour le climat s'est saisi du sujet, et donc il y a une note qui va sortir très bientôt, d'analyse assez détaillée du plan de français, et donc du coup ça me permet d'aller beaucoup plus vite sur mon propos, et dans, en deux temps, évidemment que c'est pas si mal que ça qu'il y ait un tiers, 25% un tiers du plan qui soit consacré assez clairement à, à, nos, à nos sujets, mais le problème c'est que si les deux autres tiers vont dans le mauvais sens, c'est pas très sûr qu'au euh, total, on ait gagné euh, la partie. Mais ça, ça, ça, ça, ceci résulte, enfin, le, le choix qui a été fait résulte exactement de ce qu'a dit Olivier, c'est-à-dire croissance first. Donc, euh, par exemple, hein, dans les deux tiers, il y a euh, un truc qui s'appelle la réduction des impôts de production. Il y a des débats non plus finir entre les économistes pour savoir si c'est pertinent ou pas. Mais en tout cas, la conviction qui a animé euh, la décision autour de ça, c'est pas du tout les questions d'écologie, c'est les questions de croissance. Et donc, euh, euh, nos, nos dirigeants considéraient que faire baisser les impôts de production, c'était euh, libérer un peu de croissance potentielle, et donc c'était bon pour la croissance, virgule, je rajoute, et donc s'il y a un peu plus de croissance, on aura un peu plus de moyens pour lutter contre la dérive climatique. C'est aussi simple que ça, le raisonnement il est vraiment complètement faux, mais c'est ça qui est derrière. Euh, je rajoute voilà. juste un point, c'est que sur le site de la fondation de Nicolas Hulot, vous trouverez pas mal de, de fiches. Et de notes de propositions autour de, de, des questions de, de, du plan de relance, notamment des analyses sur, sur le, le ferroviaire, qu que, quels sont les investissements dans le ferroviaire, dans le plan de relance. Donc, n'hésitez pas à aller, aller regarder sur le d'ailleurs tout nouveau site de la Fondation qui est sorti hier, je crois. Critères ESG, en fait, il y a une question un peu plus large qui parle de Basel 4, etc. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais, mais on parle des critères extra-financiers. Alors... Oui, bah, dire... ah, vas-y, vas-y Olivier, vas-y Olivier. Sur le plan de relance, ah. euh, pr premièrement, euh, la Commission n'a pas particulièrement apprécié la, la baisse des impôts à la production par euh, la France. Et si on lit l'opinion de la France, de, de, de la Commission sur le budget, j'étais tout content, je me disais, mais la raison pour laquelle elle n'a pas apprécié, ce n'est pas parce que c'est général, parce que ça peut, euh, ce n'est pas ciblé, c'est parce que c'est permanent que ce n'est pas compensé par des mesures qui, à long terme, vont pouvoir réduire, euh, euh, euh, réduire le déficit. Donc, c'est la raison pour laquelle... Et donc, et donc, vraiment, on voit là encore très fortement ancré dans, dans les raisonnements de nos anciens collègues de la BGE-ECFIN le fait que euh, la, la, la gestion de la dette doit primer sur l'écologie euh, fortement. Et ça, ça c'est vraiment... Un, caractéristiques et caricaturales de, de, de, de la pensée encore qui vise encore de la, de la, à, la, à, la, à la commission sur ce sujet. Donc l'intégration n'est vraiment pas encore euh, complètement faite, c'est clair. Euh, c'est tout. Le, le, le, pour, la, pour les 30%, euh, c'est sympathique, la question est de savoir comment on décide si un investissement est vert ou pas et si c'est une dépense verte ou pas. Et là, les critères qui sont utilisés sont encore extrêmement euh, euh, euh, flous et, et malheureusement, euh, on n'est pas encore là euh, assez loin. Et, et personnellement, je pense que cette question de quantification euh, de, de dépenses a, a quelque chose qui, qui, qui passe sous silence le fait qu'on a besoin de politiques qui vont soutenir, euh, qui, qui vont être à l'origine de ces dépenses. Donc, c'est plus les politiques et les résultats escomptés de ces politiques qui comptent qu'une quantification. Et là encore, on est dans, un, dans, une, dans une approche quantitative, alors qu'il faudrait avoir beaucoup plus de, de, de, de background sur, le, sur les politiques sous la chambre pour, pour pouvoir juger. Alors, concernant euh, le, la réglementation de BAL4, j'ai retrouvé la question là. Donc il est, fait, il est fait allusion à l'existence évidemment hein, de, de, de dans la finalisation des accords, euh, de, de, comment dire, ce qu'on appelle ça un, un, un flow capital, c'est-à-dire une, une comment dire on limite l'écart qu'il peut y avoir entre le calcul, c'est un peu technique, hein, le calcul de l'actif fondéré par les risques, c'est-à-dire du dénominateur du ratio par les modèles internes et par des méthodes très… ce euh, qu'on enfin, appelle des, des méthodes standards. Donc, en fait, euh, ça, ce, ce, effectivement, ça a été adopté. Ça n'a rien à voir avec les questions climatiques. Hein. C'était pour euh, limiter les possibilités de manipulation par les banques de l'actif pondéré par les risques, parce que les travaux empiriques montrent que plus les banques sont systémiques, plus elles manipulent euh, leur actif pondéré par les risques. Et donc là, on limite les possibilités, euh, les possibilités de manipulation. Il est fait allusion également aux stress tests euh, euh, climatiques. Euh, le, le, les stress tests climatiques, le, le terme est, est assez mal employé en fait parce que dans les stress tests qui ne, seraient, qui ne sont pas climatiques, on déduit des besoins en capital. Euh, dans les stress tests climatiques que l'on fait, on ne déduit pas des besoins en capital. Donc, euh, donc, ce faisant, ça, ça, ça n'adosse pas une réglementation et, et des, des exigences des, des superviseurs euh, aux comment dire, aux au, au risques financiers euh, climatiques. Et concernant euh, tout ce qui relève de, de, de, de, des critères ESG, hein, euh, là je reprends ce que, des choses que j'ai dites dans, dans mon exposé liminaire, hein, euh, c'est une avancée, indiscutablement, c'est une avancée, la, la prise en compte de ce type de critères, mais, mais, mais ce n'est pas du tout à la hauteur. De, de, comment dire, de, de, des efforts qu'il y a à faire et de la transformation massive de la finance. Je, je, je voudrais dire juste une chose. Vous voyez, là pour l'instant, ce que je vous ai dit, c'est, euh, euh, enfin ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est euh, la finance, dans son intérêt, a intérêt à prendre en compte les questions de climat parce qu'elles vont avoir un, un effet sur la finance. Mais il faut bien comprendre que ça marche dans l'autre sens. La finance, si on ne la transforme pas radicalement. On ne va pas pouvoir faire la transition écologique et la reconversion écologique. Donc, ça veut dire que ça ne va pas que dans un sens, c'est pas juste la finance a intérêt, dans son propre intérêt, à prendre compte les questions climatiques. Mais le climat lui-même ne réussira pas la transition si on n'arrive pas à réallouer très massivement les fonds. Et pas juste investir dans le vert, mais également désinvestir massivement dans le brun. Alors, merci. Donc là, je vais partir sur un, un pool de questions que je vais appeler des questions vision. Il euh, y a, y a quelqu'un qui nous a posé une question euh, qui a dit simple, c'est quel modèle d'économie et de société qui serait compatible avec les accords de Paris Donc, c'est effectivement... Une question euh, fondamentale. Et puis, je les, les questions de Fanny P et de, euh, et de Marie Coudray, là, juste, juste à la fin du fil, c'est un, un peu ça aussi, ça relève un peu de ça. Mm -hmm. hein, comment inverser les priorités Comment limiter l'importance de l'économie euh, dans la lignée aussi de cette question-là, il y a la question de l'emploi qui a été posée. Est-ce que la transition écologique, ça nous fait des emplois Ça en détruit Ça en reconstruit voilà, Donc là, on est un peu plus sur, sur la vision. C'est quoi pour vous euh, une société, un modèle qui, qui, qui, qui s'est transformé euh, je, je vais me lancer le premier. Vous voulais faire ton panel de mesures, là c'est bon non, ce n'est pas mon panel de mesure. Non, je vais faire quelques remarques pour, pour poser le problème. C'est que d'une part, on est face à des, à des urgences vitales. Donc, face à des urgences vitales, il ne faut pas se tromper sur les leviers qui, dont il va, sur lesquels il va falloir agir. Il ne faut pas trop se tromper sur l'analyse des, des, des freins. Je pense que la décennie qui vient, 2020-2030, c'est une décennie clé. Euh, on est grosso modo, avec, je ne parle que du climat, mais sur la biodive, on pourra faire exactement les mêmes, les, les mêmes commentaires, mais je ne vais, je vais pas les faire parce que je donnerai des chiffres un peu moins précis que ce que les données sur le climat, mais sur le climat, 1,2 degré, ça c'est l'augmentation de la température moyenne planétaire euh, constatée à ce jour par rapport au au début des mesures, enfin 880, on est, on prend 0,2 degrés par décennie. Donc, ça veut dire que le 1,5 degré il est quasiment acquis si on n'a pas un changement, une bifurcation majeure. Alors, on a une petite bifurcation grâce à, au petit Covid, mais le petit Covid, il ne nous fait pas prendre de changement de, de structure. Donc, euh, dès, dès qu'on sort de la petite crise du Covid ou de la grosse crise, c'est comme on l'entend, on, on, on revient comme en arrière. Donc, moi, la question très générale de qu'est-ce que c'est le beau modèle qu'il faudrait faire en théorie euh, pour être heureux dans une, une planète euh, sympathique et avec des bonnes relations, ça m'intéresse euh, bien pour me donner le moral le matin. Ce c'est pas vraiment les questions que je me pose euh, quand je suis dans le domaine de, de l'action politique. Les questions que je me pose, c'est plutôt sur... Quels sont les leviers sur lesquels je, je, je, je pense souhaitable de jouer Et là, effectivement, mais je vais être rapide en deux, en deux trois mots, effectivement, on a presque fait le tour là dans notre, dans notre discussion. Là, hein. On a évidemment euh, des leviers de, de, de, de, de politique publique majeure qui sont euh, tout ce qui tourne autour de la dette, de la monnaie, euh, de la politique monétaire, quand on a écrit un petit livre avec Nicolas Dufresne, qui s'appelle « Une monnaie écologique », je me permets d'en faire la publicité deux minutes, parce que là, il y a des enjeux autour de l'écologisation de, de la politique monétaire sont, sont abordés. Laurence a donné deux, deux, deux pistes. Les questions budgétaires, on a fait un petit livre qui s'appelle « Agir sans attendre », où aussi, on, on explique, comme l'a dit Olivier, euh, qu'il faut jouer sur ces politiques. Hein, tant que les budgets euh, sont calculés comme ils sont, c'est-à-dire de manière comptable, et qu'à la fin de l'histoire, on fait une, une addition, euh, une soustraction de, de recettes et de produits, et puis on se dit ce qui est bien, c'est d'être au-dessus ou en dessous de 3%. Enfin, je veux dire, évident que c'est stupide et que ça ne nous mettra pas dans... Voilà, ça, c'est des grandes questions de, de, de politique publique. Ensuite, il y, y a des questions qui tournent autour de, des, des, des ménages et des citoyens qui ont leur part à faire là-dedans, parce qu'ils ont, comme ils ont un pouvoir d'achat, ben ils ont un pouvoir d'action sur, sur les entreprises. Et ils ont des représentations, ils ont des préférences collectives, il faut qu'ils les, qu les fassent savoir. Et dernier point concernant les entreprises, là je suis assez convaincu qu'on a fait des tout petits pas avec la loi PAC et assimilée et avec euh, euh, tous les travaux qui, qui sont autour des changements de gouvernance euh, des entreprises. Donc je pense que c'est des pistes importantes. Je ne fais pas partie des gens qui disent qu'il faut couper la tête à tous les capitalistes et puis ça ira mieux demain. Je crois que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Je pense qu'il y a des centaines de millions d'entreprises dans le monde, voire des milliards. et Donc, il y a quelque chose d'assez sain dans le fait que les entreprises puissent avoir un certain degré d'autonomie, qu'elles ne puissent pas être commandées par pouvoir politique tous les matins et qu'elles aient des espaces de, de liberté de gestion. Donc, je ne suis pas du tout favorable à, à sortir de... de cette possibilité d'entreprendre je pense que on aura besoin de la même manière sur le débat sur les technologies on aura besoin de technologies nouvelles les gens qui sont anti technologies sont parfois quand même pour le solaire bon bah ouais le solaire c'est c'est d'énormes investissements de, de dans la technologie et donc les entreprises, je pense qu'il y a beaucoup de travaux qui sont en train de se faire, donc il y a une chaire au Bernardin qui travaille là-dessus avec Olivier Favreau, avec crétin sur, les, sur les idées de, de, de gouvernance, et c'est là-dedans que je pense qu'on pourra intégrer les questions de, de comptabilité, de, de critères extra-financiers, dans la mesure où on le ferait de manière un peu cohérente, je vais prendre juste un exemple la Marion, qui est ce qui est arrivé à Danone, Enfin c'est spectaculaire, c'est une entreprise à mission, c'est une entreprise bicorp c'est une entreprise qui fait tout ce qu'elle peut Sauf que, pas de bol, euh, son capital n'est pas bien contrôlé, donc elle est opéable. Et donc, euh, son PDG se fait virer euh, si, si son cours de bourse baisse un peu. Et donc, pour ne pas se faire virer, qu'est-ce qu'il fait ben, Il fait plaisir à la bourse, et donc, il redresse son cours de bourse en faisant des opérations qu'on appelle des licenciements boursiers. Donc, ça veut dire qu'il suffit pas de bonne volonté, il ne suffit pas d'être entreprise à mission, il ne suffit pas d'avoir une gouvernance et de s'occuper de RSE dans le machin. Il faut aussi que le, le, le haut de, du, du, du système, c'est-à-dire le capitalisme en haut, ne, ne, ne, ne crée pas des contraintes qui font qu'on n'y arrive pas. Quoi. Donc ça veut dire qu'il y a plein de, de travaux et de réflexions à mener sur les noyaux durs, sur le contrôle du capital, sur les rendements boursiers. Et là, on va retrouver des enjeux de régulation financière que Laurence va forcément apprécier. Laurence, euh, tu, Olivier, voulez réagir sur la question de la vision un peu bah, La question de la vision, ce qui est, ce qui est clair, c'est que je, je pense mais, mais je pense qu'on a des, une esquisse de, de cela. Hein. Euh, je, je pense qu'il faut une rupture euh, très forte de, de réorientation, euh, et notamment quant au rôle de l'État. Euh, je ne dis pas qu'il qu faut revenir ben, en arrière nécessairement, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que l'État s'est considérablement désarmé euh, durant les 40 dernières années, pour des raisons qui étaient largement idéologiques. Mais par contre, ce qui est un peu rassurant, c'est qu'on l'a bien vu avec la crise de la Covid, hein, la capacité de, de, de, de, ce, de, comment dire, de revêtir les habits de l'État protecteur, assureur, etc., euh, très très rapidement, euh, ont, été, ont été mobilisés euh, donc je, je pense qu'il faut une réorientation il faut qu'on re, renoue avec un état euh, qui donne un cap, un état stratège euh, et, et, et donc euh, je, personnellement je pense qu'il faut renouer avec une forme de planification hein, je ne parle pas de planification centralement planifiée, enfin de, de, des économies centralement planifiées bien sûr, mais d'une planification au sens où un état qui donne un cap pour les acteurs privés notamment, hein, euh, sur là où on va avec, euh, avec un, un sentier pour y aller et donc vraiment des travaux très prospectifs et des engagements, qui soient des engagements pluriannuels sur le cap que l'on suit. Et donc, et sans minimiser toute la difficulté, évidemment, qu'il y a à, l à ce genre d'opération dans une démocratie. Parce que, soyons clairs, nos gouvernants, leur échéancier est gouverné par le calendrier électoral et évidemment, ces politiques ont des coûts, ces politiques ont des coûts qui pèsent sur les générations présentes pour préserver un bien commun pour les générations futures, euh, et c'est très très compliqué en fait, euh, très compliqué à gérer. Euh, pour autant, euh, je pense que ça passera nécessairement par une refonte de la conception qu'on a de l'État et de ses rapports au marché. Olivier, tu veux rebondir aussi au... L'emploi. Oui. Je suis un peu comme Alain et comme Laurent. je n'ai pas de, de vision sur ce, ce que sera la société de demain. J'espère que mes enfants et mes petits-enfants euh, l'auront bien construite en tous les cas. Mais euh, je, je crois aussi, et dans la liste que a fait, je pense qu'il en a oublié une, une c'est les politiques sectorielles. Et, et je crois beaucoup, bien entendu, les politiques macroéconomiques doivent évoluer, et Laurent ça a raison, mais je crois aussi euh, les, les citoyens et, et les, les, les, les, les Doivent à nouveau s'emparer véritablement de la conception des, des politiques sectorielles. Dans le domaine des transports, il est clair qu'il euh, faudra que les citoyens s'emparent des politiques pour, pour, pour investir aux beaux endroits, dans le ferroviaire, dans, dans la mobilité urbaine, etc. Donc il y a, il y a vraiment un, un effort de, de réappropriation des politiques publiques euh, qui doit se faire dans, dans ce sens-là et, et ça, ça va être extrêmement important. Je crois que actuellement, de ce que je vois, alors que la, la contrainte financière a pratiquement été élevée, de, de ce que je vois, c'est qu'en réalité, les plans de relance en Europe euh, ne sont pas à la hauteur de la transition écologique. Et je il y a une partie d'absence de, de volonté politique, mais il y a aussi une partie d'incapacité euh, de, de, de, de, des, des, des administrations publiques, de l'État, et même de la, avec une participation des citoyens, de, de, de, de redéfinir de telles politiques. Et ça, je crois que c'est essentiel de ce, ce qu'on doit avoir. J'ai vu une question sur le commerce international. Je vais renvoyer là juste euh, à une excellente publication de la FNH que j'ai vue euh, passer récemment. Euh, alors on a, on a, il y a deux questions que j'ai vues. Donc, il y a, effectivement, il y avait une question sur le libre-échange. Hein. Est-ce que est le libre-échange est-il compatible avec, euh, avec la transition écologique il euh, y a eu aussi deux questions. Une sur la Chine, le rôle de la Chine. Euh, Est-ce que la Chine va plutôt dans le bon sens ou pas euh, En tout cas, elle fait des efforts. Une question sur euh, euh, les élections américaines. Est-ce que l'élection de Joe Biden est, euh, est porteuse d'espoir sur le sujet ou pas Et donc là, on a eu aussi quelques questions qui rebondissaient sur notre sujet. C'est-à-dire, il y a un nouveau commissariat au plan, une sorte de renaissance, n'est-ce pas Est-ce que euh, c'est est, est, est, est positif -ce, Dans quel sens ça va et euh, les questions sur la démocratie participative aussi, quand l'État n'arrive pas à tracer la voie, est-ce qu'on confie ça à des conventions citoyennes et autres mm -hmm. ouais. euh, ça fait beaucoup de questions, il est 43, euh, donc on, on va... <rire> Marion, t'as <rire> pas, pas annoncé encore qu'on risquait de déborder un petit peu, mais je crois que c'est ce qui va se passer. Euh, sur le commerce international, euh... Juste une précision par rapport à ce qu'il vient de dire Olivier Bodin, c'est-à-dire que le livre en question, il y a un petit livre hein, qui a été co-signé de Samuel Lerret et Mathilde Dupré, euh, avec euh, les éditions Institut Véblène, je recommande. Et effectivement, il est intéressant parce qu'il a, il a un angle très particulier qui est comment mettre euh, les, les renégociations ou les négociations des accords euh, bilatéraux au service du, du climat. Et euh, c'est bien d'angler ce sujet-là parce que le grand débat libre-échange protectionniste, bon, il a fait couler des centaines de, de pages. Euh, évidemment que le libre-échange pur, c'est-à-dire celui qui consiste, qui consiste en fait à, à faire fonctionner le marché sans aucune forme de procès, ne peut pas marcher, mais pour les raisons qu'on vient de dire euh, en long, en large et en travers sur le fait que la nature ne compte pas dans nos échanges. Donc, il n'y a pas trop de débat. En fait, la vraie question n'est pas là. C'est comment on construit euh, un multilatéralisme euh, et, et des échanges dont on a quand même besoin, parce que jusqu'à preuve du contraire, on a encore un peu besoin d'ordinateurs et un peu besoin d'énergie qu'on apporte tant qu'on n'est pas autonome. Comment on construit ça de manière compatible avec les, les limites planétaires pour la faire très simple Il euh, y avait quoi comme autre question, Marion Je voulais répondre un tout petit peu. Le commissariat au plan ah oui, sur le commissariat au pain, bah on attend Bayrou. quoi. Hein. Je, je pense que, que pour, pour l'affaire simple, je vois rien du tout. Aucun signal positif dans cette affaire. J'attends. Peut-être qu'il va tomber, euh, il, va, il va faire comme Saint-Paul, hein, sur le chemin de Damas, mais à ce stade, je ne l'ai pas vu. Ça m'a l'air d'être une affaire très politique, très politicienne. Non, je vais dire deux mots sur… Euh, sur. Mais ça étant, non, alors, je, je, je déconne. -à, à ce stade, c'est très mal ennanché. L'idée générale qui consiste à dire, mais Laurence, l'a déjà dit, euh, la planification, c'est pas un gros mot, faut juste la réinventer dans un nouveau contexte où l'individu, les, les, les, les collectivités territoriales, l'échelon local a beaucoup d'importance. Euh, et donc, il faut, faire, il, faut, il faut un commissariat au plan avec un principe de subsidiarité. C'est effectivement un truc à inventer. Ça, on ne connaît pas. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Olivier, c'est vrai que nous, le, on ne va pas dire de mal de, de, de, de, nos, de nos fonctionnaires parce que ce serait malvenu mais c'est vrai que c'est difficile. Hein. Donc, le, le, le job, là, en ce moment, n'est pas facile dans la fonction publique. Peut-être aussi parce que New Public Management, a rendu euh, euh, une partie du, du personnel dingue. Enfin, les, les, les, ils, ils sont là pour, euh, avec un sens très fort de l'état du service public et euh, de la mission qu'on leur demande de, de, de remplir. Et puis après, on les fait chier sur des, sur des calculs budgétaires insensés. Enfin bon, excusez-moi d'être un peu grossier, mais c'est quand même. Un, je pense qu'ils sont devenus un peu fous quand même en moyenne. Quoi. Euh, non, je voulais faire un, deux mots, et puis après je laisse la parole à Olivier et à Laurence. Deux mots sur Biden et, et la Chine. Moi, ce que j'ai un, un seul point à dire, c'est qu'on on se faisait opposer en permanence l'argument selon lequel la France est 1% des émissions de, de, de la planète. Et donc, euh, pourquoi faire quelque chose en France Ah, puis tout va se jouer en Chine et en, aux États-Unis. Alors, c'est un peu grossier au niveau européen, qui ne représente pas 1%, mais qui représente, je ne me rappelle plus le chiffre, 15-20%, quelque chose comme ça. Pardon 15. 15%. Ouais, c'est ça, 15%. Bon, alors, pourquoi se fatiguer Ah maintenant, cet argument est mort. Hein. Euh, la, la, la Chine, même si on discute à savoir s'il y a les nœuds de carbone en 2060-2050 enfin bon euh, ils ont des engagements, ils sont en général pas très drôles, vrai, ils n'ont pas beaucoup d'humour donc ils ont tendance à considérer qu'ils vont, ils vont faire leur job d'autant que, contrairement à ce que fait la France mais parallèlement à ce que fait l'Allemagne en règle générale euh, ces cultures là euh, la cohérence entre l'industrie, on n'en a pas beaucoup parlé là, je me rends compte de ça, hein, la, la, la cohérence entre la politique industrielle euh, et les politiques publiques donc euh, je, je pense qu'ils ont des raisonnements de domination euh, évidents et que s'ils se disent, on peut mettre euh, ces questions d'écologie au service de la domination de notre, de notre économie de notre système, on est, on est, on est assez content parce que ça nous permettra de contrôler grâce à notre puissance euh, économique et militaires, euh, les ressources planétaires, et or on en aura besoin parce qu'évidemment que ça va manquer quelque part, et donc on préférera nous se servir, et, et, et ce genre de raisonnement me paraît très crédible, et donc je crois que la Chine, euh, les États-Unis, continuent à se battre euh, fort, fort, fort, mais du coup ça, ça tue complètement les arguments de, de dire qu'on n'aurait pas intérêt à, à, à se mettre sur ce terrain-là. Vas-y, vas-y, vous pouvez prendre la parole. Hein. Oui, il y a une question sur la démocratie participative, le fait de, que les citoyens s'expriment plus, les organisations citoyennes, citoyens, etc. Donc, je, je reviens toujours à, à mon histoire d'État. Effectivement, la, la conception de l'État qui s'est imposée et qui existe encore, c'est un État qui, qui favorise beaucoup la porosité entre la haute fonction publique et, et, et, et, et les industries, les secteurs financiers, etc. Et dans, dans la, la construction des réglementations, beaucoup de, de co construction avec des comités consultatifs qui sont complètement loyauté en fait par les groupes d'intérêt c'est-à-dire par les lobbies, etc. Je pense qu'une manière de faire notamment, c'est d'ouvrir les espaces de délibération dans tous les sujets. C'est-à-dire que quand, même sur des sujets techniques, quand on parle de régulation financière ou qu'on parle de pesticides, etc., il n'y a pas que l'industrie qui, qui, qui est concernée. Euh, euh, dans les pesticides, il y a la santé de tout un chacun. Dans l'industrie financière, il y a le fait qu'on est contribuable et que s'il il y a une crise financière, on le met au portefeuille. Donc, ça veut dire qu'il faut ouvrir les espaces de délibération. Et dès lors que vous mettez, par exemple, un malade dans un comité qui traite de questions de santé, eh bien, le regard est totalement différent des malades, sur la, la, la, la, question, la question qui est traitée. C'est exactement la même chose si on met des représentations d'ONG, je sais pas, comme Finance Watch, Better Finance, etc., sur des questions de, de, de, de, de réglementation financière, et la même chose sur des questions de pesticides, si on met des, des, des, des citoyens qui sont ou des ONG qui s'occupent de ça. Le problème là, si vous voulez, c'est que les groupes d'intérêt peuvent mettre énormément d'argent. Pourquoi Parce que s'ils gagnent la bataille. C'est enfin, l'industrie qui en a le bénéfice. Or, les ONG, elles sont sous-financées. Elles sont sous-financées parce que si les ONG gagnent des batailles, vous et moi, on en bénéficie, mais est-ce que ça nous incite à mettre au pot et à les financer Pas nécessairement, puisque de toute manière, on, on en bénéficie qu'on est payé ou pas. C'est le problème des biens collectifs. Donc, c'est pour ça que moi, je militerais beaucoup, en fait, pour qu'il euh, y ait des soutiens publics, financiers publics. Alors, après, il faut avoir des garanties absolues d'indépendance, mais des amorçages. Typiquement, Finance Watch ne serait jamais né s'il n'y avait pas eu un amorçage par la Commission européenne, euh, et à l'initiative d'ailleurs de députés européens. Donc je pense que cette idée de l'ouverture des espaces de délibération, y compris sur des sujets techniques, mais qu'on rend complexe volontairement, hein, parce que le jargonnage c'est le meilleur instrument de capture, hein, donc, ça, je pense que c'est vraiment fondamental. Et l'exercice qui, qui a été fait avec la Convention citoyenne, je pense que c'est un exercice fondamental, malheureusement, euh, voilà, qui n'est pas relayé politiquement. Bon, si je peux dire un mot juste, euh, pour Green Intervention, je, je, je peux confirmer que nous sommes tous sous-financés. Donc... Euh... <rire> Euh, sur la Chine, je vais rajouter un, un argument, euh, je suis assez confiant, euh, non seulement parce que euh, ce sont des gens qui ne rigolent pas, mais je pense qu'ils ont un intérêt propre, et c'est peut-être le seul bloc qui peut internaliser complètement les effets du réchauffement climatique sur sa propre économie, et sur son propre état, à, à une échéance relativement rapide. Euh, non seulement sur leur économie, sur leur population, mais aussi sur, sur l'environnement immédiat, puisque c'est quand même l'Asie du Sud-Est et l'Asie du Sud qui va être le plus touché par le, le dérèglement climatique. Et, et donc, je pense que cet intérêt prof, cette internalisation de l'intérêt prof, et je suis assez confiant sur le fait que la Chine va faire, va faire le job. Je suis moins confiant, bien qu'on nous raconte toujours que les Américains partagent nos valeurs. On a vu pendant quatre ans que ce n'était pas vraiment le cas. Euh, sur, sur les États-Unis, qui me paraissent, de ce point de vue-là, beaucoup plus instables et, et soumis pour, potentiellement à une plus grande instabilité. Mais sur la Chine, je suis assez confiant qu'ils vont faire le job. Bon. et eh bien, euh, sur, ces, sur ces, ces derniers mots, je, je vous propose qu'on que mette fin au, au webinaire. On a dépassé un petit peu, mais pas tant, au final. Euh, je vous remercie tous les trois pour, pour tout ce que vous nous avez dit. J'espère qu'on a pu traiter la plupart des questions, je crois, après avoir regardé. Euh, et puis, bah, je vous souhaite à tous, vous qui êtes loin, une bonne soirée. Voilà. Merci, merci, beaucoup, beaucoup, Marion. merci beaucoup, Marion. Merci beaucoup, Marion. Merci beaucoup à tous merci. et toutes. Merci, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci de voir. On fait quoi, là, on est en étant